Investir dans les crypto-monnaies crée tous les jours de nombreuses fortunes, des personnes qui voient leur vie radicalement changer du jour au lendemain et se retrouvent à l'abri du besoin. Cependant, pour y arriver, il est impératif de comprendre l'écosystème dans lequel on met les pieds à savoir qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment en acheter, où en acheter, comment vendre et surtout comment dénicher des projets à fort potentiel qui feront exploser ton portefeuille. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est encore moi, Olga Bani, votre humble consultant de business. Alors les amis, je viens aujourd'hui faire cette vidéo vraiment pour vous parler d'un événement spécial sur la crypto-monnaie. Alors, si tu es là, tu m'écoutes, et que tu te reconnais parmi les personnes là qui sont fatiguées, mais alors fatiguées de perdre de l'argent, sur des plateformes de scam, tu as déjà eu à perdre tellement d'argent, peut-être même tu n'avais même pas la force de te dire, je veux, oh, je veux, moi je ne veux pas étudier et tout, je ne veux même pas apprendre, je ne veux pas apprendre. Vous savez, c'est le manque de volonté de ne pas vouloir apprendre un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de compétences en informatique, tu n'as pas besoin d'un background de bac plus 50. Tu peux toi-même, Trader, tu peux toi-même devenir crypto-investisseur crypto et gérer toi-même tes portefeuilles. Alors, c'est pourquoi, au travers de cette vidéo, je vais t'inviter à un événement très spécial organisé par un crypto-investisseur que j'admire beaucoup, qui m'inspire beaucoup aussi dans la crypto. Investisseur et formateur dans les crypto-monnaies depuis près de 6 ans, j'ai connu de nombreux échecs qui m'ont permis d'apprendre, mais aussi j'ai connu des succès. J'organise une conférence le 4 décembre 2021 à Douala, pendant laquelle je te donnerai des astuces, des techniques et des secrets pour toi aussi réussir tes investissements. Alors n'attends plus, clique sur le bouton en description de la vidéo pour prendre ta place et ne pas rater l'opportunité du siècle. A très bientôt. Voilà pourquoi je vais t'inviter à prendre part qui nous vient de la Chine. Voilà, c'est un web investisseur, un crypto investisseur autant pour moi. Depuis 6 ans, donc les amis, il a de la pépite, il a quelque chose à partager. Et il y a au Cameroun spécialement pour nous. Et il sera à Douala le 4 décembre. Donc je ne sais pas pour toi, mais moi-même là, même ce que je connais déjà là, j'estime que quand des personnes à qui on donne le café sont quelque part, ça vaut mieux d'y être parce qu'on apprend, on apprend, on apprend. Tu as la possibilité de réserver ta place. Alors sache qu'il y a trois tickets disponibles. Trois formes de tickets disponibles. Chacun va reconnaître son niveau, d'accord? Il y a le silver. Le silver, c'est 10 000 francs. 10 000 francs te donnent accès à la conférence. Tu finis la conférence, tu rentres chez vous. Voilà. Et vous savez bien le séminaire, la soif qu'on développe, tout dépend de tes objectifs, hein. tout dépend de ce que tu veux. Mais moi, je vais t'inviter à te concentrer sur les deux derniers. C'est-à-dire le pack gold. Le pack gold coûte 20 000 francs. Je rappelle que les places sont escremales. Vous savez, quand une personnalité du web... Peut-être que vous connaissez, c'est pas les personnalités d'ailleurs, là. Mais nous, là, on a abonné aux au YouTubeurs. Voilà. Donc, quand une personne de cette classe arrive... Vraiment, les amis, si vous manquez ça, vous avez tout manqué. Moi-même, j'y je vous dis. Le ticket gold coûte 20 000. Voilà. Vous réservez votre place. Vous dépensez vos 20 000 francs. Et vous allez bénéficier. En plus de la conférence, vous êtes... Euh, vous, avez, vous aurez un siège réservé. C'est que ceux qui qu auront donné 10 n'auront pas, bien sûr. Ils, ont, ils vont bénéficier de la place qu'ils vont trouver libre. Parce que je vous en prie, les amis, la salle sera bien pleine, croyez-moi. En plus de cela, en plus de la conférence et de la place réservée, vous avez un dîner offert par Elvis Control. Donc, imaginez-vous à dîner à côté de quelqu'un à qui vous avez la possibilité de capturer même deux astuces dans la causerie, là, pendant que vous mangez, les amis, c'est pas donné. Voilà, donc voilà ce à quoi le ticket Gold vous donne droit. Maintenant, on va sur le Haya Haya Hyper. Voilà, c'est le pack, le, le ticket Platinum. Alors, le ticket Platinum te donne accès à quoi? Te donne accès à la conférence, il te donne accès à un siège réservé spécialement pour toi. Donc, même si tu viens à minuit, ton, ta place est là. Hum? Voilà. Il te donne encore quoi En plus du dîner. Donc, en fait, il te donne tous les avantages du ticket Gold. En plus de cela, pour euh, la formation. Parce que 150 000 te donnent droit à une formation d'une semaine. Une formation accélérée, dispensée par Elvis Conjure lui-même. Voilà. Donc, je ne sais pas qui va manquer ça. Hum. Et ah, c'est comme si on vous disait que le CEO des liens pas venu vous donner cours. <rire> Qui manque la qualité là? Il y a les CEO et les CEO et les CEO et donc, sachez profiter des opportunités. Une semaine de cours, donc quatre, une semaine de formation, 14 de cours, ça sera vraiment un accéléré. Mais une chose est sûre, c'est qu'au sorti de cette formation-là, vous, vous saurez comment euh, dénicher une crypto-monnaie. Comment dénicher la pépite d'or qui va changer votre vie de demain? Comment gérer vous-même votre propre portefeuille? Donc, au sorti de là, vraiment, de cette formation, c'est sûr, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous serez un expert crypto-investisseur. Ça, c'est certain. Et, en plus de cette formation d'une semaine, vous avez un mois de coaching suivi par Elvis lui-même. En plus de cela, encore, vous serez rajouté dans le groupe privilégié de Telegram. Déf, déformé par Elvis Conjo. Donc, je ne sais pas si comme moi, là, vous connaissez ma situation, vous connaissez mon niveau, vous, vous connaissez. Et quelqu'un dira, mais est-ce qu'elle a encore besoin de ça Moi, je ne sais jamais d'apprendre. Je ne sais jamais d'apprendre quand j'ai devant moi un exemple à suivre. Quand j'ai des gens, quand j'ai à côté de moi quelqu'un qui peut m'amener plus loin. On ne connaît jamais assez. C'est de date c'est de dette Voilà. Pour plus de détails, donc, euh, n'hésitez pas à me contacter Inbox. Euh, je vais laisser les numéros en description de la vidéo. Et voilà. N'hésitez pas à partager. Hein, partager, partager, partager. Mais ça sera un événement vraiment waouh. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'y serai. Donc, n'hésite pas à t'abonner, like, partage et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao